voyez nous mais est-ce qu'elle a pas méga sûr ah ouais. Non, attendez, il ne faut, oh. faut pas que je vous influence. On va tous donner notre avis, hein, bien sûr, en plateau. Est-ce qu'on a trouvé Enel génial Est-ce qu'on a été convaincu par le projet est-ce qu'on n'est pas convaincu Oh là, ça y est, Nivek, ça y est, il est déjà parti. Vas-y, shoot, shoot, parce que Nivek, il est ah, parti. Est bon. Bon, on est sur des méga-cœurs. Bon, hein. bon, personne, personne ne se trouve dubitatif comme ça. <rire> enfin, je sais que tu l'aimes bien, celui-là, Nivek. Qu'est-ce qui t'a qu convaincu, toi, Pauline eh ben, J'aime bien le projet animation. C'est vrai que j'ai dans ma famille des gens qui ont fait de l'animation, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et, et de l'associer au jazz, que j'aime beaucoup, je suis curieuse de voir ce que ça donne et si ça peut vous permettre de et coller, c'est encore plus génial. Et toi, Rondini, alors qu'est-ce qui t'a plu dans le projet eh ben, La musique qu'on a, qu a entendue déjà tout ouais. à l'heure. Et puis c'est vrai que le, le jazz, ça s'apprête comme ça à la cinématographie. Et comme tu le disais, faire. on imagine tout de suite euh, bah, le clip, on imagine tout de suite le oui. chat sur le Je toit. Euh, L'animation, ça. ça coûte de l'argent. Et c'est mmh. quand on a une idée, on a envie de pouvoir la concrétiser, d'aller au bout. J'imagine que vous n'avez pas envie d'avoir. À moitié avec Juste animation. un petit bouge, non. Donc, non. Euh, non. Et puis là, quand même, enfin, je veux dire, euh, Fabrice Luan de a quand même eu un César en 2017. Les premiers. Bien, ouais. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est une vraie chance. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a contacté différents studios de production, lui avait déjà plusieurs projets sur les chats. Ce qui fait qu'au niveau du budget, ça a pu rentrer dans notre enveloppe. Mais, et mais vous savez euh... comment ça s'appelle Ça, ça, ça, ça s'appelle l'alignement des étoiles. Je crois aussi. C'est vraiment. J'y crois aussi. Et puis ouais. en fait, que, que ça lui ait parlé, que votre univers musical ait parlé euh, justement it. avec son univers visuel à lui, ça c'est intéressant. Un petit point sur les chiffres, Madame Chiffre, aujourd'hui. Vous en êtes à 55% de euh, la caisse de participation. Ça fait 1925 euros collectés. Il reste. Un peu moins de 10 jours. Aujourd'hui, mmh. il reste 8 jours pour participer. On est déjà sur le bon chemin. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir remobiliser les gens comme ça, parce que vous avez déjà, je crois, autofinancé le, le disque. Oui. Là, on est dans un autre projet et on a besoin des gens pour prendre corps. Qu'est-ce qui, qu qui vous mobilise, vous Qu'est-ce qui vous donnez-nous envie de partager votre univers de musique bah... À un moment donné, on peut plus, oh, on peut plus comment dire, oui, bah, chanter dans sa salle sa de bain. Voilà. Euh, donner des cours de chant à des gens, sans à un moment donné se frotter aussi ouais. au fait d'être euh, sur le devant de la scène. Et puis là, concernant mon histoire, c'est aussi un alignement des étoiles. C'est qu'à un moment donné, alors certes, il est un peu tardif, je dois le reconnaître, mais euh... tardif est un très joli mot, vous savez. Oui. <rire> <rire> mais bon, le fait est que là, c'est un vrai, c'est un vrai chemin, voilà. Et c'est extraordinaire qu'il puisse se concrétiser et se représenter de façon si merveilleuse parce que l'univers de, de, des studios Fargo est vraiment magique. Hmm. On peut peut-être vous soutenir aussi alors, en donnant des sous et aussi en achetant l'album. On peut le trouver où Absolument. Alors l'album, vous le trouverez en vente directe sur le site. Enel et Pascal Enel et Pascal. Le pauvre Pascal, en plus, euh, il, est, il, est, il est amboisien. Il n'est même pas chinonais. Oui, mais, mais on ne va pas lui en vouloir. Il <rire> est de la région, Personne quoi. C'est parfait, bien entendu. <rire> Merci, Enel. Vous avez été brillantissime hein, dans ce pitch ball vraiment euh, de l'humour, euh, une jolie voix va bien. On a besoin que de vous les amis. Même 1 euro, même 5 euros, ce que mmh. vous voulez, ce que vous pouvez donner. Euh, le chat sur le toit, le projet est sur Ulule. Et puis TV Tour, vous le savez, c'est 200 000 téléspectateurs par semaine. Alors si vous aussi comme Enel, vous voulez venir présenter votre projet dans le Pitchin Bowl, envoyez-nous un mail à tilt@tvtour.fr.